Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai organisé mon poste de travail pour le greffage. Je suis Sébastien Guéguin de la pépinière Tilipousse à Plévin dans le centre de Bretagne à côté de Carhaix. Et dans toutes ces vidéos. Euh, que vous pouvez suivre déjà depuis presque bah, un peu plus d'un an en fait, depuis janvier l'année dernière, de manière assez intense et régulière. Vous pouvez suivre toutes mes euh, façons de procéder moi en pépinière. Euh, voilà petite surface, une personne, euh, temps plein, un en plein temps plein, temps plein. Et euh, bah, je vous montre un petit peu comment je me suis organisé, comment comment je produis mes arbustes fruitiers et mes arbres fruitiers greffés. Alors, figurez-vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, que euh, bah, avant d'être pépiniériste, avant même d'avoir voulu monter ma petite ferme pour être autonome, eh bien, je travaillais dans l'industrie. Voilà, J'ai travaillé euh, 8-9 ans dans l'industrie, euh, aux sorties des études. Et donc, euh, bah, si vous voulez, pourquoi je vous en parle C'est parce que bah, l'industrie, c'est quelque chose que je connais bien. Et au-delà d'avoir juste simplement travaillé dans l'industrie, j'ai aussi travaillé dans, surtout en fait, dans des services euh, de gestion de la production. Euh, donc dans un premier temps, en fait, j'ai travaillé dans... Bon, je, je concevais des machines, je programmais des machines, donc j'ai un petit passif de programmeur, mais ça, ce n'était pas la partie la plus intéressante à vous raconter. Euh, C'est surtout que j'ai commencé il y a un moment donné à faire du travail d'industrialisation. Et donc je travaillais entre le bureau d'études pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement dans une entreprise, il y a un bureau d'études qui concevait des produits. Il y avait une production donc qui fabriquait les produits pour les, les envoyer au, aux clients. Et puis, ben, entre les deux, il y avait des services, des services annexes, et notamment le mien. Alors moi, j'avais créé la partie industrialisation, pour le coup. C'était une création de poste à l'époque. Et je travaillais avec les méthodes, le service méthode. Tout ça pour vous dire quoi C'est pour résumer, hein. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, j'ai un passé, moi, d'optimisation de, des postes de production, d'optimisation de, de, des façons de produire. Et donc, euh, bah, en fait, j'aimais beaucoup ça. J'aimais vraiment beaucoup ça, euh, au-delà de l'aspect industriel que maintenant, euh, j'aime ai, plus trop. Mais il y avait quand même plein d'avantages dans l'industrie euh, que je reprends maintenant. Comme je voulais aller plus loin dans mes compétences industrielles, et notamment en management de personnes, euh, j'avais repris des études pour passer un diplôme d'ingénieur. Donc je suis ingénieur généraliste pour l'industrie notamment. Et donc euh, bah, je voulais être responsable d'industrialisation ou méthode ou, ou production. Et donc c'est ce que j'ai été. Hein. J'ai été responsable d'usine, de fabrication, de maisons en bois. Donc quand on est responsable d'une usine, d usine bah, on est responsable d'un bâtiment, on est responsable d'une ligne de production, et on est responsable de postes de travail et de personnes. Voilà. Donc ce qui fait que j'ai, grâce à toutes ces expériences là, en fait, euh, une bonne vision de comment optimiser un petit peu des postes de travail. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent moins l'industrie ou qui euh, l'ont vécu de manière, euh, de mauvaise manière, on va dire, euh, on peut évidemment euh, comprendre que l'industrie, ça peut être aussi justement un excès de tout ça, d'optimisation des postes de travail, et euh, bah, on est sur des notions de voilà, fordisme, taylorisme, toyotisme, voilà même, euh, où on va en fait être sur de la décomposition des tâches. Voilà, pour ceux qui aiment bien euh, regarder des, des, films, euh, des films historiques, enfin pas historiques, mais des, des films un petit peu anciens, bah, vous allez regarder les temps modernes de Charlie Chaplin et vous comprendrez un petit peu ce que je veux euh, entendre par, euh, par optimisation des postes de production et surtout de la décomposition des tâches. Alors là, je suis pas en train de vous parler de ça, hein, je vous rassure. Justement, euh, moi, je, je viens ici dans un cadre artisanal au plus, agricole. Voilà, un petit poste de travail que moi, j'ai essayé d'optimiser, que je continue d'optimiser un petit peu tous les ans, euh, qui est mon poste pour la greffe. Alors, pourquoi je vous raconte ça Parce qu'en fait, que, bon, quand on est jardinier, qu'on greffe, greffe 10, 20, 30 greffes dans l'année, on s'en fiche. On fait ça sur un coin de table, il euh, n'y a pas besoin vraiment de s'optimiser, euh, de, ni de confort de travail, ni de, de, de temps passé à faire ce travail-là. Moi, je vous parle vraiment dans un contexte pépiniériste, euh, qui va faire plusieurs milliers de greffes euh, dans son année, voilà, dans sa saison. Voilà. Donc, L'objectif dans tout ça, c'est, ben, selon son échelle, c'est d'optimiser un petit peu le poste de travail en lui-même pour pouvoir être efficace, déjà. C'est-à-dire pas passer euh, beaucoup trop de temps à faire toutes ces greffes, notamment pour le poste de greffe. Mais également, euh, ben, être confort. Voilà, on n'est pas obligé de se faire mal, on n'est pas obligé d'être au froid. On peut optimiser un certain nombre de choses. Ça paraît tout bête ce que je vous dis, mais euh, j'en connais plein qui vont aller mettre un bout de table euh, tous les matins euh, au même endroit ou à différents endroits pour aller greffer. On n'optimise pas du tout ces opérations quand on, voilà, quand on part un petit peu à droite à gauche. J'aime greffer, c'est pas un souci. J'aime faire des arbres, euh, mais voilà, j'aime bien aussi... Bien être efficace, j'aime bien essayer d'optimiser les choses, surtout quand, euh, quand j'en ai beaucoup à faire. Donc du coup, euh, bah, j'aime bien pouvoir optimiser mes postes qui vont me permettre d'être efficace. Et donc c'est valable pour plein de choses, hein. vous savez, juste euh, la jauge par exemple que j'ai faite, tous les pépiniéristes n'ont pas des jauges. L'avantage de la jauge, quand elle est assez grande au moins, c'est que ben, on est beaucoup plus rapide pour, euh, plan, pour mettre des arbres en jauge, les ressortir, préparer des commandes, etc., etc. Ça, ça fait partie de ce que je classe dans les optimisations de production. Euh, le poste de greffage, du coup, que je vous, vous parler aujourd'hui, c'en est une autre. Mais je pouvais aussi vous parler de l'endroit où je prépare mes commandes, de l'endroit où euh, je taille toutes mes boutures, où je fais mes colis. Voilà, ça, j'ai des choses à améliorer d'ailleurs à ce niveau-là pour être justement plus efficace. Et puis en termes de préparation de sol, de plantation, ben vous avez vu déjà la pitchoune, je vous l'ai montré, ben en fait en termes de préparation, c'est quelque chose qui est hyper efficace, euh, surtout par rapport à, à l'énergie que ça demande, je n'ai pas besoin d'essence, je n'ai pas besoin de, de, de, de gros engins, enfin, euh, c'est quelque chose qui est hyper efficace, et euh, du coup ben là on peut le, aussi le comprendre efficace, parce qu'il ne demande finalement que peu, de ressources euh, entrantes. Vous verrez quand je serai sur la partie plantation, vous verrez que pareil, hein, j'ai qu'un tout petit outil tout simple, enfin deux, trois on va dire, selon la taille des racines, euh, qui me permet d'être rapide, efficace aussi. Voilà, euh, peut-être un petit peu moins confort, donc ça, ça serait peut-être un travail à améliorer. Pour ceux qui me suivent, euh, pour ceux qui savent ce que je produis, pour ceux qui savent euh, tout le retard que j'ai pris cette saison, par exemple aussi, vous savez que mon optimisation fétiche, c'est quand même d'être rapide, efficace en rapidité de, de, de, de, de production, euh, rapidité de tâche, et, euh, mais jamais au détriment de la qualité. Voilà. Venons-en en fait, comment j'ai moi-même organisé mon poste de travail pour la greffe sur table de printemps. Ce poste de travail est tout simple, hein. alors je suis dans une pièce d'à peu près 20 mètres carrés, j'en ai pas besoin autant, donc j'utilise euh, un gros tiers, on va dire la, la première moitié. C'est essentiellement des chemins de circulation pour pouvoir être à l'aise, et puis euh, pour pouvoir poser des seaux, des bagues, des rangements, des choses comme ça. voilà Sur ce poste, c'est tout simple, j'ai besoin d'un côté d'avoir des porte-greffes, des greffons, et à la sortie, bah, des arbres greffés que je vais aller emmener ailleurs. Donc, sur un poste comme ça de travail, moi, ce que j'aime bien raisonner, c'est c'est quoi mes intrants, mes rentrées, mes, mes, mes données d'entrée, et c'est quoi mes données de sortie. À partir de là, ça me donne un petit peu des notions de logistique, si, si vous voulez. Euh, bon, là, c'est vraiment un tout petit poste, donc pas, ça ne va pas être grandiose comme données logistiques, mais quand même... Euh, ça ne va pas du tout avoir d'impact quand on est tout seul à travailler, mais dès qu'on commence à être deux ou trois, par exemple Marion, la stagiaire, ou ma femme, quand, quand, quand ces personnes-là viennent m'aider, et eh bien tout de suite, euh, bah, l'idée, c'est de pas se marcher sur les pattes pour pouvoir travailler en bonne intelligence et, et comment dire, euh, bah, efficacement quand même. Donc moi, j'ai mes arbres euh, en fagot, mes arbres porte-greffe en fagot dans la jauge dehors, c'est le premier point d'entrée. C'est que mes porte-grèves, je vais les rapatrier ici. Et ils vont être préparés ici, à côté de moi, pour euh, être euh, taillés au niveau des branches et taillés au niveau des racines, et pour être remis dans des nouveaux contenants, moi prêts euh, à être disponibles pour la greffe. Ça, c'est la première chose. Juste avant, juste à côté, à l'entrée, j'ai un bac rempli d'eau. J'ai une réserve d'eau qui me sert à nettoyer les racines pour limiter bah, tout le sable que je pourrais transporter ici sur mon poste de travail et nettoyer un peu mes porte-greffes. Parce que oui, des porte-greffes qui sortent de jauge et avant d'un sol de pépinière sont, bah, on va dire, sales par rapport à ce qu'on a besoin pour la greffe. Allez, les porte-greffes sont dans le sable, première chose. Hop, on les en sort. Ensuite, ben je vais avec ça jusqu'à mon poste de travail, en passant par un bac à eau. Une réserve d'eau, ça peut prendre différentes configurations. Voici la mienne, des bidons bleus remplis d'eau, dans lequel je peux tremper mes racines. Ces porte-greffes, ils vont d'abord avoir besoin d'être préparés. Donc moi je les prépare ici, j'ai des outils qui sont dédiés pour, voilà, pour m'occuper des racines, pour m'occuper des branches, pour préparer mes porte-greffes. Ces porte-greffes vont, vont générer du déchet. Ce déchet, eh j'ai une grande poubelle ici, noire de 80 litres, dans laquelle je mets tous mes tailles. Tous mes tailles de racines, tous mes tailles de branches, et qui peut être vidé régulièrement. Première chose. Deuxième chose, évidemment, j'ai un balai et une pelle sous la main. C'est tout con à dire, mais quand même, donc euh, de là, derrière, vous devez l'avoir, euh, il faut avoir ça sous la main pour pouvoir régulièrement ramasser tout ce qu'on fait comme, euh, comme déchets de taille derrière. Deuxième étape, il vous faut des greffons. Alors ces greffons, moi, ils sont stockés en frigo. Ils sont stockés en frigo euh, chez moi, donc dans ma maison et euh, je les rapatrie en fonction des séries que je veux faire. Donc en général c'est à la demi-journée ou à la journée que je me rapatrie les greffons que j'ai besoin. Donc mes greffons se présentent généralement sous cette forme là, ils sont stockés au frigo dans des sacs euh, étanches et avec l'étiquette de variété qui ferme le sac. Voilà, donc ces greffons sont ici et viennent se poser ici pour moi sur mon premier poste de travail, ma première table de travail qui est euh, sur, laquelle, sur laquelle je suis assis. Alors, mon poste de travail, quel est-il C'est est tout simple, une table pour la greffe, une table pour euh, la ligature ou pour euh, ben, l'étanchéité des greffons, donc la, le mastic, la cire, en l'occurrence, et le, la mise en fagot des, des variétés. Donc là, on fait les, là, je fais les greffes, et là je, là, je fais les petits fagots pour les envoyer après en jauge. Donc, dans ce que j'ai besoin, quand je suis ici sur mon poste de travail, Déjà, bah une chaise, forcément, il faut pouvoir s'asseoir confortablement si possible et en ayant liberté de mouvement. Donc, prenez pas un fauteuil, euh, relax. Ici, moi, j'ai une chaise qui n'a pas de dossier, de façon tabouret, que je peux régler à la hauteur que je, que je veux. Et euh, bah, qui, pour moi, est... Voilà, cette année, en tout cas, je teste ça et ça me plaît bien, cette, euh, cette configuration-là. Évidemment, à disposition, j'ai mes greffons. Il va me falloir également, euh, peut-être quelques étiquettes, si je travaille tout seul, je vais les étiqueter au fur et à mesure moi-même, là ou là. Mais j'ai mes greffons qui sont là, et mes porte-greffes, tout juste préparés, qui sont là également. Donc, avec tout ça, je suis prêt pour, euh, bah pour être efficace. J'ai mes greffons, mes porte-greffes, je les pose ici à gauche. Des petits trucs que vous allez avoir besoin en tout cas que moi moi, j'utilise, c'est déjà un chiffon ici sur mes jambes, je ne suis pas obligé de me tremper le, tout le temps la jambe quand, quand, quand je prends mes porte-greffes, qui ont des racines qui sont humides, et peut-être encore avec un peu de boue euh, et de sable, donc le chiffon ici pour se protéger de ça, et puis en même temps pour les nettoyer un petit peu, surtout au niveau du point de greffe. Un deuxième chiffon devant moi, ça c'est pour poser mes outils qui soient toujours propres, avec les produits nettoyants qui vont bien, voilà, pour pouvoir nettoyer, nettoyer régulièrement. Et donc les chiffons ici, ben, me permettent également d'essuyer les lames, pour les avoir toujours très propres. ceci, ce qui est là, n'est pas utile en temps actuel. Là je peux avoir mes ligatures, alors mon scotch, quand j'utilise le scotch, là aujourd'hui, par exemple, je suis en mode flexiband, donc là c'est mes flexiband qui sont là. Donc mes petites bandelettes élastiques, voilà. Donc quand mes arbres sont greffés, je les pose à côté. Un autre chiffon sur ma gauche, sur l'autre table. Je ne vais pas taper trop sur la table quand même, parce que j'ai de, de la cire en train de fondre. Donc là, je vais poser mes porte-greffes. Je vais avoir un chiffon humide dessus, pour garder les racines quand même humides. Donc à chaque fois que je greffe, je repose le chiffon dessus. Quand j'ai fait une série, je vais commencer à mettre la cire dessus, mettre, euh, faire un fagot, donc avec je ne sais pas si j'en ai 10, 15, peu importe, faire un petit fagot et mettre une étiquette. Deuxième partie de mon poste de travail ici, c'est ma table, donc celle que je vous montrais sur ma gauche de la, de la partie greffage, sur laquelle je, ici j'ai ma cire en train de fondre, ça c'est pour tremper euh, mes greffes dedans, j'ai de l'eau juste à côté pour refroidir rapidement, donc je trempe, je refroidis, je trempe, je refroidis, je fais ça donc deux fois. J'ai, autrement, si je ne fais pas ça à la cire, j'ai mon mastic qui est généralement sous la main également. J'ai un petit chevalet pour, euh, pour fagoter. Et puis j'ai euh, de la ficelle, tout simplement. Des couteaux, évidemment, pour couper euh, mes ficelles. Et puis, en général, juste ici, j'ai mes étiquettes et du crayon pour les variétés. Voilà, donc ça, tout ça c'est par là. Alors, dans les petits trucs intéressants à rajouter, ou en tout cas les options, on va dire, qui sont intéressantes. La première, si vous faites de la, à la cire par exemple, puisque je suis devant, je vous en parle, alors, là, j'ai un réchaud qui est assez instable. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est ce que j'avais sous la main. Donc, je vais un petit peu optimiser ça quand même pour, pour limiter les risques d'accident. Je prendrai quelque chose d'un peu plus fiable à ce niveau-là. Mais j'ai également un poêle à bois qui peut très bien faire office pour ça, en reconfigurant le, le poste de travail. Par contre, ce qui est important, surtout, c'est d'avoir quelque chose qui vous fait fondre la cire au bain marie Voilà, soit vous le faites vous-même avec des gamelles, Soit, ben moi, par exemple, ici, j'ai trouvé, coup de chance, hein, c'est venu vers moi un jour, et c'est une casserole avec une double paroi dans laquelle je mets de l'eau pour faire le bain-marie, et ça marche très très très très bien. Surtout, ne faites pas bouillir vos cires, la cire ne doit pas être trop chaude, donc le petit thermomètre qui va bien avec, c'est pas mal aussi pour vérifier la température. De l'eau froide à côté pour refroidir, de l'eau froide propre, c'est mieux, pour refroidir à chaque fois que vous faites votre bain de cire. Deux petites options que moi j'aime bien. Ici, j'ai de quoi écouter de la musique. Donc, je me suis installé un système musical. Euh, et puis, bah, le petit chauffage. Alors là, vu que mon poste encore, le bâtiment ici n'est pas encore tout à fait fini. J'utilise pour l'instant un petit poêle à pétrole, mais quand ça sera fonctionnel l'année prochaine, ça sera le poêle à bois qui est juste à côté là-bas. Dans tous les cas, ça permet de pouvoir travailler les jours où il fait vraiment trop froid. Ce qui est ni bon pour vous, ni bon pour vos greffes euh, également. Donc inutile de travailler au froid. Par contre, il ne faut pas qu'il fasse non plus trop chaud. Voilà, le juste milieu il est on va dire entre 12-13 degrés et 20 degrés. Et là-dedans, on est bien. Et donc une fois que, que j'ai fait mes petits fagots d'arbres greffés, je les mets temporairement dans un seau avec un fond d'eau pour toujours que ça reste les racines humides avec un linge toujours là pour les, pour les préserver, surtout si je fais des grosses séries dans la journée. Et ensuite, grâce à ce seau, je vais pouvoir à, à, transporter facilement tout mon lot, tous mes lots, euh, jusque dans la seconde jauge, qui va être une jauge un peu plus chaude que celle en sable dehors, mais là c'est une jauge dans du sol, euh, normal, en terre, en serre, dans une petite serre, un petit tunnel. Et donc ça va me permettre d'avoir cette jauge temporaire, justement, avant la plantation finale. À côté de mon poste de travail, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais il euh, y a une feuille où, justement, je vais noter, au fur et à mesure, tout ce que je greffe. Donc le nom du porte-greffe, éventuellement la couleur du scotch ou un repère visuel permettant de, de savoir quel lot c'est. Voilà, ça, ça me permet d'éviter de, des, de, des, des, des tracas en, perte des, en cas de perte d'étiquette, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, c'est un des moyens de, de sauvegarder un petit peu ce que j'ai fait comme travail. Et puis, euh, bah, ça me permet de mettre les variétés, les quantités de, de tout ce que j'ai fait. Donc, n'oubliez pas de noter ça quand même à chaque fois. Et l'étiquette de l'eau, évidemment, hyper importante également. Les autres petites optimisations du travail, bah, c'est l'efficacité de la greffe. Hein. Donc, euh, par exemple, euh, moi, ma technique de greffe, même si j'utilise globalement tout le temps la même, la greffe à l'anglaise « compliquée ça reste euh, ma greffe préférée. et eh bien, même cette greffe-là, je cherche à la produire plus rapidement. Donc, évidemment, la première chose à faire, c'est d'avoir un couteau qui coupe très bien. Voilà, un greffoir très bien affûté, affûté rasoir. Et un geste sûr, euh, en confiance, qui permet d'aller vite. Donc, j'optimise un petit peu ma façon de travailler aussi tous les ans, voilà, de... 50 greffes à la journée il y a 5-6 ans, je suis passé à 150 à la journée, ce qui est déjà pas mal. Là, j'essaye de, de faire euh, 150, 200 peut-être toujours à la journée, mais surtout d'augmenter mon nombre de greffes à l'heure. Bon, c'est pas toujours évident, mais euh, l'idée est là. Eh bien, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Euh, voilà, ça, ça permet en tout cas de poser. Euh, des bases peut-être pour ceux qui en auraient besoin hein, ou au moins de comparer pour ceux qui ont déjà des postes de travail un peu organisés et qui souhaiteraient un petit peu comparer avec d'autres façons de faire. Voilà, donc ça, évidemment, c'est la mienne. Ce n'est pas ce que vous devez faire. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment je suis organisé pour ça. Donc, si tu as aimé, ben ça peut être sympa de mettre un pouce bleu là vers le haut, les pouces vers le bas. Euh, si tu n'as pas aimé, euh, vraiment, faut, faut partir d'ici. Hein. Évidemment, tu peux t'abonner si ce n'est pas le cas. Voilà, ça me permet aussi, moi, de suivre un petit peu l'évolution de la chaîne, de savoir vers où je vais, savoir si, si vraiment ça intéresse du monde ou pas. Donc, c'est quand même important d'avoir et les pouces et l'abonnement qui va avec. Et puis, ben, si vraiment tu, tu as envie de me soutenir, euh, sache que j'ai une petite cagnotte Tipeee pour laquelle je récupère un peu de sous, ce qui ça me permet d'investir dans du matériel, notamment pour faire des, des vidéos avec une qualité sonore et visuelle correcte. Et puis, euh, et puis, ça te permet également, selon ta contribution, de me demander euh, des thèmes de vidéos que toi, tu choisirais. Voilà, ça te permet de choisir des thèmes de vidéos que je traite, dans la mesure du possible, en priorité. Et puis, bien évidemment, euh, tu peux me souvenir en me faisant travailler. Alors, l'époque des racines nues pour l'instant est terminée, ça reviendra en juin. Euh, tu peux encore me commander des greffoirs, ça j'en vends toute l'année. Des greffoirs faits maison, mais de super top qualité pour greffer. Voilà, ça marche très, très bien. Et puis, évidemment, tu peux me soutenir via mon partenariat avec la Fabriculture, euh, qui fabrique entre autres ma Pitchoun, mais pas que, hein, les campagnoles, du ketchup, des Fagoteuses. Il y a plein de choses intéressantes à, à la Fabriculture. Et je suis partenaire, je vous rappelle. Donc, bah, tu me demandes le code promo. Et puis, si tu t'inscris sur le site, tu pas de, de cocher la petite case. Euh, Pépinière Tilly Pousse, dans, dans, dans, quand on va te demander par comment tu as connu la fabriculture. Voilà. En attendant, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je te parle de ce qu'on va faire au mois d'avril. Donc, ça sera la vidéo de que faire à la pépinière et dans les gros, globalement, les vergers en avril.